Dans cette vidéo, nous allons regarder comment on peut se repérer dans le plan tout en mettant en place le vocabulaire nécessaire. Par définition, on appelle repère du plan la donnée de deux droites graduées de même origine. Ces droites s'appellent axes et cette origine commune est appelée l'origine du repère. Pour plus de facilité et pour toutes les situations que nous verrons, les axes seront perpendiculaires. Un tel repère est dit « orthogonal ». Si de plus, les unités de longueur sont identiques, alors un tel repère est qualifié d'orthonormé. Dans tous les cas, dans un repère du plan, l'axe horizontal est appelé l'axe des abscisses et l'axe vertical est appelé l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses est en général orienté positivement vers la droite et l'axe des ordonnées est orienté positivement vers le haut. Pour repérer un point dans le plan, il suffit de partir de l'origine haut du repère, puis Mesurer le déplacement horizontal qui permet de se placer à la verticale du point, c'est l'abscisse du point. Et enfin, mesurer le déplacement vertical qui permet d'aller jusqu'au point, c'est l'ordonnée du point. Par définition, on dira que le couple formé par l'abscisse et l'ordonnée d'un point s'appelle les coordonnées de ce point. Regardons quelques exemples pour illustrer ce vocabulaire. Considérons le point A placé dans un repère du plan. En partant de l'origine O, il faut se déplacer de 2 unités vers la droite pour se retrouver à la verticale de A. Puis, de cet endroit, il faut se déplacer de quatre unités vers le haut pour aller jusqu'au point A. Dans cette situation, on dit que l'abscisse de A est 2, que l'ordonnée de A est 4, et que les coordonnées de A sont le couple 2-4. Attention, dans l'écriture des coordonnées d'un point, l'ordre des nombres est important. Regardons pourquoi. Plaçons le point B de coordonnées 4, 2. Pour cela, il suffit de partir de l'origine haut du repère, de se déplacer sur l'axe des abscisses de 4 unités vers la droite, puis de se déplacer parallèlement à l'axe des ordonnées de 2 unités vers le haut. On place alors le point B. On voit que les points A et B sont bien distincts. Autrement dit, que l'ordre d'écriture des nombres dans les coordonnées d'un point est important. Enfin, considérons un troisième point, le point C. En partant de l'origine, il faut se déplacer de 3,5 unités vers la gauche pour se retrouver à la verticale de C. L'abscisse du point C est donc moins 3,5. Puis, de cet endroit, il faut se déplacer de 2,5 unités vers le bas pour aller jusqu'au point C. Autrement dit, son ordonnée est moins 2,5. On dit alors que les coordonnées du point C sont moins 3,5, moins 2,5. Pour terminer, voici trois remarques concernant des cas particuliers. Tous les points de l'axe des abscisses ont une ordonnée nulle. Leurs coordonnées sont de la forme abscisse 0. Dans l'exemple présent, le point M a pour coordonnées 3, 0. Deuxième remarque. Tous les points de l'axe des ordonnées ont une abscisse nulle. Leurs coordonnées sont de la forme 0, ordonnée. Dans cet exemple, le point N a pour coordonnées 0, moins 2. Enfin, l'origine d'un repère a pour coordonnées 0, 0.